Écoutez moi les barres, j'espère que vous avez bien suivi. Vous allez avoir un deck complètement dingo, un deck qui rend fou. Mais pas vous, l'adversaire. Alors ce deck là il a une histoire un petit peu particulière. De plus en plus, j'essaye euh, sur Twitch, je teste évidemment euh, ce que je fais pas mal de live euh, sur ma chaîne Twitch. D'ailleurs je vous invite à euh, me retrouver le lundi, le mardi et le jeudi euh, du matin au soir sur twitch.tv The Fish Hugo, si vous voulez euh, voir du Marvel Snap les autres jours c'est du Battlegrounds avec les buddies. Bref, euh, j'essaye de plus en plus finalement de jouer des decks qui ne sont pas forcément dans les euh, 5, 10 meilleurs decks euh, de la méta parce que finalement les tier lists sont de plus en plus présentes et euh, alors sont de plus en plus présentes sur les internets mais aussi dans la tête des joueurs, c'est-à-dire que les joueurs ont le mauvais réflexe dans les jeux de cartes traditionnels de plus en plus et maintenant c'est un fait, mais sur Marvel Marvel Snap, et finalement c'est un petit peu. Euh, alors je finis ma phrase quand même. ont de plus en plus le, le réflexe de regarder les tier list et de se dire Bah mon deck il est pas dans les 5-10 meilleurs decks, ça veut dire qu'il est pas bon. Déjà sur Marvel Snap, le win rate c'est pas l'average cube, c'est à dire qu'on peut avoir un win rate de 35% et quand même monter des cubes. On avait, euh, Den avait calculé, je crois, on avait vu ça en stream, on pourrait dans l'absolu avoir, je crois, 27% ou 22% de win rate et gagner un tournoi, alors que dans un. Euh, jeu de cartes traditionnel il faudrait 65-70% de pour pouvoir gagner un tournoi, peut-être même plus. Voilà, c'est ça l'idée, c'est que vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir des decks euh, top 5, top 10 méta pour gagner, c'est vraiment un jeu plus de cartes, c'est-à-dire qu'on il euh, y a des cartes évidemment qui peuvent être un petit peu au-dessus, pas en termes de puissance brute, mais en termes finalement de cartes counter. Typiquement, s'il y a beaucoup de decks big qui vont jouer peu de cartes, Aero devient une bonne carte. S'il y a pas mal de de decks très agressifs Avec plein de petites merdes Killmonger devient une bonne carte Mais on peut très bien Mettre Killmonger Par exemple Dans plein de decks On peut très bien mettre Le, le Chang-Chi Aéro Etc Dans plein de decks D'ailleurs les decks Serra Control Peuvent maintenant Rentrer Aéro Pour pouvoir battre les bigs Vous voyez c'est vraiment Une histoire de cartes Plus que de decks Et enfin bref Voilà L'idée c'est J'ai essayé de plus en plus De proposer des decks Il y a eu le deck Ronan Il y a quelques jours c'est des decks que je crée, je joue beaucoup en, euh, en live. Et après, voilà, certains sont euh, cool, d'autres, voilà, sont, sont des, des, des flops. Mais c'est vrai que, voilà, le deck Ronan, vous avez été nombreux à me dire, bah, Fichou, c'est trop bien, euh, j'ai pris ton deck Ronan et j'arrive énormément à monter le ladder. Et c'est ça l'idée, c'est vraiment de vous dire qu'il n'y a pas besoin de jouer des decks top méta. Bref, tout ça pour dire que, voilà, y il avait, y, avait, euh, y avait Ronan. Pendant plusieurs jours, j'ai tra travaillé, j'ai travaillé tryhardé Ronan. Et ensuite, je me suis dit, bon, maintenant on va essayer un nouveau deck. Donc, je suis parti finalement de, de cette carte qui est le leader. Et euh, à la base, c'est parti d'un deck leader. J'ai essayé de mettre en lumière finalement une carte qui est maintenant euh, vraiment considérée comme une des pierres du jeu, c'est le leader. Donc voilà, j'avais commencé. Là, vous êtes en train de dire, mais il n'y a pas leader dans ton deck. Donc voilà, j'ai commencé avec un deck leader et finalement de. Alors c'était intéressant, d'ailleurs je vous proposerai la, la vidéo peut-être plus tard, mais finalement je suis pas allé au bout de, de mon travail avec Leader parce que tout de suite j'ai eu une autre idée d'un deck qui vraiment bloquait euh, l'adversaire. Alors semi-polarisé, vous l'avez peut-être vu d'ailleurs ce deck-là dans la vidéo contre Oui, le, le duel tous les dimanches à midi euh, Marvel Snap contre Oui, le streamer euh, YouTubeur Oui. enfin bref. Je suis parti de cette liste-là qui est absolument géniale, qui a un super win rate, mais comme je dis, polarisé. C'est-à-dire qu'il y a des decks contre lesquels on va être très très fort. Bah typiquement, voilà, Thanos en ce moment, c'est problématique. Euh, J'imagine qu'au moment où je euh, propose cette vidéo... Normalement, les nerfs ça devrait arriver dans une ou deux semaines. Mais si vous regardez cette vidéo dans une ou deux semaines euh, et que les nerfs sont déjà arrivés, euh, normalement Thanos devrait à un moment donné être nerf. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, Thanos est un excellent excellent deck. Et finalement, ce deck là contre très très bien Thanos parce que Thanos il a quand même besoin de plein de petites pierres, plein de petites choses, de la place pour son Lockjaw, etc. Et nous on bloque la place. Mais par contre, évidemment, contre un deck euh, alors dans la méta actuelle, c'est un excellent deck, je trouve. Parce qu'il n'y a pas de Serra Control, il n'y a pas de deck Carnage, ce genre de choses, de deck Sacrifice. Mais c'est vrai que dans une méta avec un peu plus de Serra donc, Killmonger qui nous bat, et de. Euh, euh, bah en attendant, je vous mets la, la, la decklist comme ça. Euh, de Killmonger, on peut euh, Venom, Deathlock, euh, Carnage, etc. Ça peut être un petit peu problématique. Pourquoi Parce que le but de ce deck et j'en viens, c'est de bloquer euh, finalement le, le board en face. Donc vous avez Hood, finalement, enfin euh, The Hood, pardon, euh, que vous allez pouvoir donner à l'adversaire avec euh, Viper. Vous avez Green Goblin qui va chez l'adversaire. Vous avez du Polaris pour bloquer finalement un lieu. Vous avez le débris évidemment qui est génial. La Black Widow qu'on peut donner et qui bloque l'adversaire. Alors ça bloque une draw, mais surtout ça lui met en main une carte à zéro qu'il doit jouer. La Titania, très tricky, qui peut bloquer l'adversaire. Euh, le Mojo, qui est très très cool parce qu'il a très très très très souvent 8 points, donc pour 2-8 c'est absolument incroyable, c'est une des cartes les plus fortes du jeu, enfin de, de ce deck. Spider Woman qui finalement a énormément de points également et ça permet d'avoir un petit haut de curve quand même... Euh qu'à aller sur T5 ou T6. T5, c'est pas mal, parce que T6, on peut avoir le côté surprenant avec Luke Cage et Azmat, qui marchent bien. Voilà, on est Et on a Sunspot, parce que parfois, on a du mana flottant avec ce deck, et ça monte quand même un petit peu de points. C'est un deck qui est... Voilà, c'est un bon deck. Hein. Moi, je monte le ladder avec. C'est un deck, évidemment, pour passer, euh, pour passer à une Surtout dans la meta actuelle. Après, si il euh, y a un nerf et que euh, le deck le plus présent devient, euh, à cause des tier lists, le, le Serra Control, ou, et où ou le, le deck... Euh, euh, euh, bon, je vais, je vais partir en game. Le. Euh, attendez. Ma phrase, quand même, même si je ne vais pas la finir. Si. <rire> Le deck euh, destruction, finalement. N'importe quelle destruction. Bah, ça peut être évidemment. Euh ça, ça peut être un, un deck faible. Donc voilà, c'est soit un deck fort, soit un deck faible. Après, il y a plein de match-up contre lesquels c'est euh, OK. C'est juste bon parce que c'est un deck intéressant. Enfin voilà, euh, je suis parti. Ce, voilà. Donc c'est pas la liste leader, mais c'est une liste qui a euh, évolué euh, là-dedans. Mais je vous proposerai la liste leader qui est... En fait, la base, c'était un peu la même. C'était de bloquer une ligne, de bloquer par exemple la ligne de gauche pour pouvoir jouer leader au milieu et leader copier les cartes jouées à l'extrême droite chez l'adversaire. Enfin, bon, Il y avait un truc un petit peu euh, enfin hyper intéressant comme ça. Euh, la grosse difficulté de ce deck, c'est les snaps. Parce qu'on ne sait pas trop quoi il joue. J'aurais tendance à vous dire que si jamais l'adversaire joue Solstone, on pourrait. Enfin, joue euh, les, euh, les pierres, on pourrait snap. Le problème que j'ai avec ça, c'est que. Euh, bah en fait, il peut aller sur le Sanctum, si je ne dis pas de bêtises. Parce qu'il peut déplacer une carte. Oh Il est en noir et blanc il a, mis, il a mis 100 000 euros dans le jeu, lui ou quoi Euh. Est-ce qu'on fait Polaris Ah oh, ça c'est intéressant. Écoutez, on va juste Polaris comme ça. Ou alors, on, on, de toute façon, il sert à rien Polaris au mid. Donc autant aller euh, euh, à droite, comme ça on a les 5 points. Windows Byte, Cosmo. Ah, on pourra pas faire Azmat. Est-ce que c'est grave hein Un petit peu. The Hood. The Hood sert à rien. Il wow, y a deux Cosmo. Là, c'est une game qui est assez particulière. Je crois que je vais juste Azmat en 2 de puissance. De toute façon j'ai le sunspot qui est quand même plutôt cool. Euh, alors c'est une game où il ne peut pas non plus jouer son, sa pierre. J'aurais tendance à vouloir snap. Est-ce que c'est pas un peu grid Sachant que je suis quand même derrière ici. Je vais faire la spider là. J'ai pas envie de snap parce qu'il a quand même des grosses créas dans son deck. Il a le Thanos, il a des choses comme ça. Le Chang-Chi qui fait gagner à gauche Oh bah écoutez je suis devant euh... Je pense que je vais snap ah, Le mojo je peux le mettre à droite ou euh... Bon là ici j'ai quand même un peu de retard Donc il faut le jouer ici Et on va juste faire ça Ça devrait, à moins qu'il y ait un Blue Marvel Mais ça devrait être bon Et encore même sur un Blue Marvel je gagne à l'écart j'imagine il y a un Thanos, 19, 18, 16, 12. Donc euh, je gagne à l'écart, j'ai pris 4 points. Plutôt cool ici. On game un peu bizarre parce qu'on n'a pas pu jouer avec les... Euh... On n'a pas joué quoi. Mais c'est ça aussi, le jeu. C'est que t'as un deck qui a un plan de jeu ou de multiples plans de jeu. Et finalement, il bah, y a les lieux qui sont là, qui font un peu chier l'adversaire, un peu toi. Et parfois, ça ne fait pas vraiment chier, mais c'est juste ça amène la game vers un autre plan de jeu et c'est important d'avoir des plans de jeu entre guillemets alternatifs ou du moins de les comprendre, là nous de base on n'a pas un plan de jeu où on va faire des points sur deux lignes, on n'a pas un deck destroyer, on n'a pas un deck mono deux lignes, vous voyez l'idée avec Atuma et tout, mais finalement on a, euh, là voilà, on s'est un petit peu adapté et puis on, on est arrivé à, à prendre des points, le mojo fait des points, la spider woman fait des points, il faut aussi des cartes de points, l'idée c'est pas juste d'être un rêveur et de se dire bah, je vais bloquer l'adversaire, il va rien pouvoir jouer de la partie, ça marche pas exactement comme ça. Il y a plein de games que ça, qui marchent comme ça. Typiquement quand il y a un lieu de, euh, qui met les écureuils, là on peut snap parce que voilà, c'est des lieux qui sont bons pour nous. Alors par exemple le deck Shuri, et c'est ça qui est intéressant avec ce deck, c'est que je trouve que contre Thanos euh... ouais. Contre Thanos on a un excellent, excellent matchup. Pour la simple et bonne raison que euh, voilà, il a besoin de plein de petites, euh, plein de places et nous on bloque la place. Par contre, contre Shuri, bah il a besoin de moins de place et il met des grosses créas. Donc euh, voilà, Shuri, évidemment, un matchup un peu plus compliqué. Alors, on va Titania, Luke Cage, comme ça on le bloque si jamais il met un truc au mid. Vous voyez, c'est intér intéressant. La Titania ici elle est hyper tricky parce que comme ça je sais que ici il est totalement bloqué. Donc il a sa Titania, moi j'ai juste à mettre une carte Et je récupérerai Titania euh... Donc là on va faire Green Goblin Et euh... Bah écoutez on peut Oud là Parce que dans tous les cas La Titania elle revient chez moi S'il met un truc, elle reste chez moi Et au pire euh... Non c'est ça la titania, elle reste chez moi et je reste comme ça. Non, c très bien, très bien. Bon, on a le débris. Alors, débris, c'est un peu tricky. En fait, l'idée, c'est qu'au mid, je pense qu'on a dans tous les cas perdu. Mais en fait, on n'a pas perdu. Si on a perdu. Je crois que je vais, je vais juste abandonner le mid. Je crois que je vais juste abandonner le mid. En fait, c'est pas totalement abandonné. Ah si je crois. Si je crois. Si je crois. C'était un peu. Ah je sais pas. Peut-être qu'il fallait quand même essayer de prendre le mid. Ah, je crois que j'ai peut-être fait une erreur, mais c'était pas évident. Euh, on a quoi? Il peut jouer à droite. En fait, la spider, on est à 10-4. Ouais. Je pense que ce hood était pas forcément bon. Peut-être qu'il fallait pas hood. Après, il y a pas de. Ah je crois que j'ai fait une bêtise, dommage parce que cette game elle était pour moi, vous voyez j'avais bloqué ici et en fait en le bloquant à droite j'avais vraiment, mais j'y ai pas cru, franchement je crois, je pense que dans cette game j'y ai pas cru, parce que j'avais la spider qui fait 8 plus 4 ça faisait 12 points, vous voyez les 12 je les prends facilement si j'ai la titania de mon côté, ah j'y ai pas cru, bah écoutez on va abandonner comme ça on sait jamais aussi bien la peur, c'est une vraie possibilité, ah j'y ai pas cru j'ai mis The en... en me disant que dans tous les cas la ligne était perdue ah, zut, zut, zut, zut. Parce qu'il y avait moyen, vous voyez, malgré le deck Shuri, malgré que ce soit euh, théoriquement un mauvais match-up. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de. d'un maximum. Alors, je. j'alterne, hein. je peux pas. Euh... Ça prend beaucoup de jours, beaucoup de temps, et finalement pratiquement une semaine à chaque fois de tester des decks et d'arriver à des listes qui sont. Euh... Alors là, je peux... la Titania, je peux la jouer comme ça. Dans tous les cas, j'arrive facilement à jongler avec mon deck qui a une curve très très basse. Donc. Euh... Ok. Alors c'est assez intéressant C'est plutôt bien pour nous euh, monstre Parce que ça rajoute une carte chez lui une Jet. Donc le match-up est bon On n'a pas une très bonne main On a même plutôt une mauvaise main Donc on va On va pas snap Alors, Ça c'est plutôt bien pour nous euh, Bah écoutez c'est suffisamment bien pour euh Hop là hop Ça change rien le snap je crois Face stone Je crois que je vais snap Je pense qu'on a On est quand même pas mal ici J'aurais juste trouvé le Luke Cage, Mais je pense qu'on est pas mal On va faire le débris Au mid hein. Et euh, des... ouais, quoi Quoique plutôt l'inverse Ça et ça Ça on se bloque au mid Mais on s'en moque Toujours garder de la place à gauche, compliqué Titania. Vous voyez, même nous, on s'est fait avoir et pourtant... Euh... Enfin voilà, bref, je peux pas proposer une liste comme ça tous les jours, évidemment, une liste que je tryhard. Mais euh, voilà, chaque semaine, je vais essayer de vous en proposer une. Un truc qui sort, de, de, qui sort des, des, des listes de base, qui sort de l'ordinaire, et qui a un bon win rate. Qui vous permet de passer une finie, parce que c'est ça l'idée aussi. C'est, Enfin, quand je dis passer une finie, c'est avoir un bon win rate et monter euh, le classement, parce que certains... La dernière fois, il y a quelqu'un... Enfin, je dis certains, mais... dernière fois, il y a une personne dans les commentaires qui m'a dit « Ouais, mais fichou... Euh... Euh, tu dis passer infini mais tous les joueurs ne sont pas comme toi tous les joueurs ne veulent pas passer infinité certes mais on a beaucoup plus de plaisir à jouer si on gagne que si on perd donc l'idée c'est quand même de vous proposer des decks qui ont vocation à gagner alors c'est assez intéressant bah écoutez on est devant ici et on, on va gagner vous voyez on l'a vraiment vraiment emmerdé alors il y a eu les pierres évidemment en plus mais on a pris deux points contre un Thanos, contre le meilleur deck du jeu. Ça, on est obligé de cliquer sinon on se sent trop mal. Enfin euh, voilà. En tout cas, euh, ce deck-là, j'aime beaucoup parce que... Et c'est des decks qui, à l'heure actuelle, sont hors du top 10 méta. Quoique le Ronan, euh, je le mettrais top 10. Mais voilà, c'est des decks... Par exemple, tu... typiquement, ce deck-là, bah, c'est compliqué parce qu'il a quand même des... des... Ah, alors là, on est super sorti. Hood hein. Viper, je snap. Puis ça, c'est emmerdant pour lui. Pour, pour nous aussi, mais euh... beaucoup plus pour lui. Ah. C'est un peu relou. Et, euh, et oui, quand les nerfs auront lieu, je pense que c'est vraiment des decks qui ont vocation à revenir dans la méta. Mais encore une fois, ça va dépendre de la méta. <coughs> Bon, on arrive bien à le bloquer petit à petit. Le débris serait bien. Beast, oh, Beast c'est problématique pour nous. Il remonte Wood. Ah, Beast c'est très très problématique. Euh, le débris est super. Mais c'est un peu dommage. Ouais, c'est un peu dommage. Le problème c'est que là, ouais, bah, ça change rien. C'est débris ici. Polarist. Ah, pas mal pour la Titania. Pas mal. Euh... Le cage serait cool. Bon, oh, il y a moyen. Sans hein blaguer. On va voir. Hein On va voir. Bon, il snap pas. C'est intéressant. En fait, à droite, il est devant. Mais... Non, il n'y a pas de mais. Il est devant. Ah, est... Oh, il a le même deck. C'est intéressant. Il a notre deck. Pas ah, comme quoi. Il a peut-être regardé les streams. Ok. On est devant sur un Luke Cage. A Spider. Dommage, dommage. Luke Cage, on était bien. On faisait Azmat. Juste Luke Cage, Azmat, ça veut gagner au mid. Et on, et on faisait égalité à gauche. Et finalement, ici, on n'était pas si loin. Ouais, dommage, dommage. Ouais, ça ne se joue pas à grand chose. Hein. On a à peu près les mêmes cartes. Euh, le Beast, j'ai pas essayé dans la liste, mais j'ai beaucoup théorisé la carte et je pense qu'elle est pas intéressante dans cette liste parce que en fait on n'a pas le, la tempo pour le faire. Alors là évidemment ça tombe bien pour lui parce qu'on a un deck qui, qui essaye de le bloquer et lui il a la possibilité de remonter les cartes avec Beast dans la main. Mais voilà, le... j'en parle parce que peut-être vous allez me poser des, des questions dans les commentaires genre est-ce que Beast est une bonne chose parce que théoriquement ça a l'air d'être cool Beast dans ce deck, mais en fait il y a de la tempo aussi dans ce jeu et en termes de tempo on n'a pas le temps. Euh, normalement on est curvé jusqu'au... Et c'est ça aussi la construction d'un deck, c'est pour ça que ça prend du temps, c'est pas juste mettre des bonnes cartes, c'est aussi arriver à comprendre la tempo, à arriver à comprendre les, les enchaînements de tours, mathématiquement aussi. On n'a pas toujours la meilleure sortie, mais de manière générale, les sorties standards, comment elles se passent, et en fonction, voilà. Alors je vais snap, parce que j'ai l'UK, j'ai Azmat. Euh, j'ai une courbe donc qui est intéressante Mais voilà, j'ai vraiment euh, cette combinaison du Cage Azmat qui est très très cool, le Mojo qui fait des points Et en même temps j'arrive quand même à enchaîner avec euh, T1, T2, T3 Genre euh, je sais pas, euh, Mojo plus euh... Ok Plus ça La voûte euh... Alors je sais pas si on a besoin de mettre autant de points On va faire Black Widow à droite Pas si... Alors ça c'est plutôt une bonne nouvelle, armor ça veut dire qu'il joue pas de Killmonger euh, Donc ça c'est super Green Goblin bon, Green Goblin euh, à gauche bah, Il faut quand même mettre un petit peu de points au mid mais au pire on les mettra à la fin bah, J'aime bien ce Green Goblin à gauche, je pense pas que de toute façon qu'il se bloque à gauche Mais par contre il a une vraie possibilité de mettre un truc à gauche Même si je pense qu'il va aller sur la voûte mais on s'en fout Non c'est ça qui met sur la voûte ok Donc là, on a. Euh... Ah, c'est intéressant, on peut le bloquer à gauche. Donc on fait. Ouais, ça. Ça. Et ça. Chouri. Donc à gauche, je peux plus jouer. Donc on a gagné à gauche. Euh... Et... et au mid, il va mettre un ton. Qui est un peu chiant. Est-ce que je peux le... Ah, ce ton, il va être chiant. Peut-être on va à droite. Bon, Viper, ça me permet de récupérer Titania maintenant. Je peux le faire à la fin. Est-ce que je ferai pas... Sunspot Mojo. Il est obligé d'aller au mid. Donc, on va Sunspot Mojo. Ou alors, Sunspot Mojo, est-ce que ça gagne avec démon? Là, il va Red Skull au mid. Il est 30, le gars. Ouais ça va être dur quand même. 30. J'ai 6. Ouais ça va être chaud. Hein. Surtout que j'active pas le mojo. Et on va juste faire ça je crois. Ouais le mojo s'active pas. Donc là il gagne le mid. Non on gagne à gauche. Le problème c'est que là il peut master à droite. Donc là le problème c'est ce Taskmaster. Parce que vous voyez on fait Azmat à gauche. On récupère la Titania. Donc on gagne ici. Et finalement, s'il n'y a pas... Alors là, il a 30, évidemment. C'est pour ça que le match-up est compliqué. C'est qu'il fait juste une carte et il a 30 points. Donc 30 points sur un tour 6, c'est bah, pas battable. Mais vous voyez, sinon... Bon, avec chang chi ça aurait été sympa, mais il ne faut pas de Shang chi dans ce deck. Mais vous voyez, on a quand même beaucoup. Hein. Nous, on a 1 plus 3, on a 4. Plus 2, on a 6. 6 plus... Euh, je ne sais pas, on va mettre débris, par exemple. Ça nous fait 9. Donc on a 9 points à droite. Et lui, on va lui balancer, un, un... en général, un moins 2, moins 3. Donc en fait, on gagne... Assez facilement à droite quoi. Enfin même plus parce qu'elle sunspot. Donc en fait on bat même un Colossus on le bat. Même un Destroyer je veux dire on le bat à droite. dans l'absolu en termes de points. Par contre on bat pas 30. Donc là voilà. Le, le match-up est un peu compliqué. Donc il faut juste abandonner tout simplement. Mais typiquement s'il avait la sortie euh, She-Hulk. Euh, She-Hulk Taskmaster ou she Aero on aurait gagné. Parce que vous voyez à gauche on l'avait loqué. Et au mid finalement. bah S'il n'avait pas ce crâne qui arrivait maintenant. On aurait gagné avec le... Euh, la voûte, grâce à grâce au lieu. Et c'est ça qui est bien, c'est que ce deck-là, il va souvent nous. Euh, les, les lieux vont souvent nous favoriser plus que l'adversaire. Euh, ok. Hood. Ah, bah, Hood, c'est une mauvaise nouvelle parce qu'il doit jouer Killmonger, ça veut dire. Donc, ne pas snap, évidemment, sur Hood. Ça, c'est un bon lieu, on l'a vu. On va faire Luke. Donc, ouais, Hood, ça veut dire Killmonger. Il euh, y a toujours la Polaris qui est pas mal sur Tour Fisk, mais c'est pas non plus euh, un play exceptionnel. Surtout que, ouais, on verra, on verra. Démon. Ah non, bah eh ben, écoutez, non. Il n'y a pas de Killmonger, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour le coup. Euh, on a le Gambit. Gambit maintenant, ça me paraît un poil risqué. Euh... Le Green Goblin. Ouais, mais le problème c'est que si, si on fait pas Gambit maintenant, on le fait quand on le prend le 50-50 C'est un poil risqué mais je pense que c'est ok C'est des plays qu'il faut prendre Sachant que c'est pas vraiment 50-50 parce que là j'ai un 66% maintenant Je veux juste pas tuer Hood évidemment, ok super Et on avait deux cartes qu'on voulait perdre en main euh, Donc on a Black Widow On peut lui donner Black Widow Ça ça a du sens on fait pas juste ça en mode je fais des points. Je crois qu'on va juste faire ça. On peut garder la titania pour le tour 6 aussi. Il aura de toute façon c'est un deck qui a l'initiative. Alors je vais pas snap parce que ma main n'est pas incroyable. Alors il y a la mystique qui est chiante. On sait ce que c'est évidemment. Un patriote. Patriote ça fait des points. Et le problème c'est que si on lui donne des choses, il va aussi pouvoir s'en nourrir. Ok donc au mid on gagne Au mid on gagne Normalement Oui au mid on gagne Ouais c'est fort hein la spider elle fait gagner là Ok donc le mid c'est bon euh, les autres lieux c'est un peu chaud Débris Bon on a on a un beau tour quand même Je sais pas si c'est suffisant mais déjà Windows Byte à droite c'est pas si mal Surtout qu'à droite, il y a ça et ça qui est, qui est assez faible. Je, je crois qu'on va faire ça, ça et ça. On a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Euh, enfin bon, 11, 13, pardon. Si je compte carte par, enfin, euh, point par point, euh, ça fait un peu enfant de 2 ans. Euh, donc, <rire> on a 6 plus 5, plus 2. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Hein. Franchement, au mid, on est bon. Et à droite, euh, j'ai pas mal, sachant que j'ai le, le hazmat qui va le proc. Tant très bien, un snap. C'est un peu risqué parce qu'en vrai. Enfin, voilà. C'est risqué par rapport à ça. C'est pas risqué par rapport à la victoire. Je pense que la victoire, elle est pour moi 90% du temps. Peut-être même 100%. Par contre, c'est risqué par rapport au fait que, voilà. je, Au lieu de prendre deux, j'ai pris que un. Vous voyez D'où l'intérêt parfois de ne pas snap. Parce qu'en en fait, on va faire fuir l'adversaire. C'est un peu comme au poker. Euh, si on a une main incroyable et que l'adversaire le sent, ou en tout cas, on a joué comme si on avait une main incroyable, on fait pas tapis, quoi. À la fin, on essaye de value fin. Bref, euh boum boum boum boum boum, boum, boum. Dommage ça se <rire> cool pour nous ça mais. Dommage ça se détruit. Le hub bah. on on Serra avec le le bon, bon, on fout un peu un Serra de bon, euh, Alors ça c'est un peu mieux. Ça c'est clairement mieux. Sunspot c'est bien, ça veut dire qu'il n'y a pas Killmonger, j'aime voir des sunspots. J'aime vraiment vraiment voir des sunspots. Ojo. On va Titania Hood. Ok. J'ai presque envie de snap, franchement ma main elle est forte. Hein. Ma main, elle fait beaucoup de points. Je crois que je vais snap. Alors, débris, c'est génial. Non, c'est pas génial. Faut faire ça. Non. J'ai le play, j'ai le play. C'est démon à gauche, débris à droite. Je récupère Titania, je le bloque. Let's go, let's go. Parce qu'en fait, comme ça, j'ai pas mon débris. Et en fait, il peut pas me récupérer ma Titania. Vous voyez, c'est tricky. Hein. Là, je récupère Titania. Là, je lui mets un débris. Et s'il si joue une carte, de bah, toute façon, il est à 4. Donc, il peut pas récupérer, vous voyez. Donc, ça, c'est intéressant. Euh, bah écoutez, la Serra, elle est super. Je vais faire Serra à droite parce que il pourrait faire. Euh... Non. En fait. Par rapport à Aero, vous voyez ah, Il n'y a jamais Aero dans un deck comme ça. Oh, L'idée c'est quand même d'avoir un peu des points à droite, à gauche. Enfin voilà, c est, c est euh... je, je, re, je reviens là-dessus parce que j'ai cette idée en tête, elle est vraiment importante et j'ai envie de vous la, la, di, de la diffuser du moins de, dans la vidéo. Il n'y a pas besoin d'avoir des decks top méta pour monter. Déjà le winrate on s'en fout, mais on s'en... On... On s'en moque royalement du win rate. Ce qui est important, c'est votre average cube, votre cube rate, si je puis dire. Euh, et tout peut gagner. Il suffit juste de bien réfléchir. Et en fait, l'idée, c'est que la tier list, genre euh, une tier list de n'importe quel site, hein, euh, genre le top 10 des, des meilleurs decks, ça doit vous servir à créer des decks, à vous dire dans la méta, il y a ça, ça et ça. C'est des decks que je peux battre avec ça, ça et ça. Et en fonction des, entre guillemets, des 10 decks les plus populaires, pas des meilleurs, les plus populaires, on va créer des choses. Bon, il s'avère que dans la méta, il y a Thanos et Shuri qui sont des decks polyvalents, donc en général, qui sont la polyvalence souvent dans un jeu de cartes, c'est top méta. Bref, faut jouer là quand même. Euh, ah non, j'ai encore un tour. Bah écoutez, je fais juste un Spider à gauche. Et ça, ça fait des points. Alors, en vrai, je vais lui bloquer sa draw. Hein. Et je balance tout. Je vais déjà snap en hein, vrai. Ouais. Qu'est-ce qu'il va m'inventer à gauche Le dino ouais. bon il y a des points à gauche quand même. Il hein. y a des points. <rire> Et donc ça, ouais, c'est dur. Hein. Il va jouer 4 créa. Ouais. C'est quoi, Mojo ici, Azmat ici Le problème c'est que c'est moi qui démarre, c'est un peu chiant après j'ai le point d'ici hein. ça revient au même autant faire ça il aura jamais 4 créa ici ah, je pense que c'est quand même bon hein. je pense que c'est quand même bon let's go je suis bien qu'on s'y fait 4 créa à droite mais je pense pas pas il aurait curvé avant, ouais. Bon, je révèle avant, c'est un peu chiant, mais normalement ça devrait quand même être bon à moins qu'il révèle un infinite là ou une connerie. Mais Nakia, c'est bon. Okay, je suis pas si loin à gauche, hein. pourtant il y a du steak hein. en fait. Toutes ces plus grosses cartes elles sont à gauche. Ok, oh, c'était un peu bizarre son deck. Nakia, j'aime bien Nakia Lockjaw, c'est hyper fort. Euh, c'est pareil, je trouve ça fort, mais vous voyez, c'est pas une combinaison qui est présente dans la méta, parce qu'on voit que Logjo avec, avec Thanos, avec les pierres de Thanos, mais il y a plein de combinaisons à faire, et euh, enfin voilà, vraiment, j'ai envie de vous dire, foutez-vous-en de la tier -list, mais en fait, ne vous, ne vous en foutez pas. C'est-à-dire que si pour vous, la tier c'est les meilleurs decks, et si vous les avez pas, bah, vous pouvez pas gagner, bah en fait, vous êtes tellement dans le mal que je pense que c'est... Pas fait. On peut vous soigner. Mais la première chose à faire pour vous soigner, c'est d'arrêter de regarder les tier lists. Par contre, si les tier lists vous, vous, vous en servez pour vraiment améliorer votre niveau, pour prendre de l'expérience et tout, pour ne pas euh, vous rager entre guillemets ou vous plaindre, let's go, allez-y. Euh, J'ai une main qui est vachement bien. Je pense que je snap sur Azmat. C'est vraiment des bonnes cartes pour nous. Les effets continus sont désactivés. Euh, on va essayer de bloquer à gauche. Bon, en général, quand il y a Sunspot, il y a quand même des points souvent à gauche. Donc, euh, on va Green Goblin, on fera Mojo à gauche. Ou faire un Spider. Peut-être la Spider, fallait même la laisser à gauche. vous Il fallait trouver un truc. Après, le play, notre play avec débris, il était quand même intéressant. J'ai envie de la faire maintenant, on the curve. Ah Sunspot, ouais. J'allais dire c'est un Galactus, mais il n'y a pas un Sunspot dans les Galactus. Enfin. Itch, ok. On a bien fait de faire la Spider-Man, non Boom. On est toujours devant. Enfin. Non. Ah, mais j'ai déjà. tout. Ah Mais j'ai plus de draw, c'est vrai, qu'il y a la Mantis. My bad, my bad, my bad J'ai plus de draw, donc j'ai perdu Le snap bluff, mais c'est vachement engrédit. Bon, en vrai, euh, s'il continue de mettre au mid, ça me va. Hein. Là, pour le moment, il fait des conneries. Hein. Il reste trois cartes dans sa main. Je ferais bien un snap bluff, mais c'est un peu fou. Ah, bah non. je peux. Après, je peux snapper et lui remettre la pression dans son camp. En vrai je représente pas grand-chose. Hein. En fait j'ai peur de ne pas représenter à cette puissance. Si, il y a un Infinote. Je représente Infinote ici dans l'absolu. Euh, Mais sur Infinote, est-ce qu'il part Mais c'est ça l'idée. Même sur Infinote, il reste, je pense. On va dire qu'à gauche, il peut récupérer la gauche. Et je pense que sur Infinote, il reste, malheureusement. Donc je vais partir là, vous voyez, on peut peut-être essayer de le... Alors, c'est dur de le bluffer parce que notre deck, il y a quand même du Black Widow. Black Widow, ça marche pas avec Infinite, mais... Et encore une fois, le bluff, ça marche si l'adversaire, il est concentré sur la game. Si l'adversaire, il regarde un... un film en même temps, c'est compliqué. Mais... Ben là, le bluff, il était un peu grid. Mais j'étais tenté. Franchement, s'il si... Si prenait pas la ligne de bluff, je la prenais peut-être. Ça aurait été sûrement une erreur, mais je l'aurais prise. Euh, ok, ok. Winjet, donc bon matchup, très bon matchup. Euh, bon, là c'est pas forcément bien pour nous. On va mettre des points quand même sur la boutte. Hein. Juggernaut. Non, pas au milieu. Oh non On va tuer son rock. On veut pas le tuer, son rock. On veut le laisser. Euh, on va snap quand même. On fait quoi On fait Titania Mojo Soit on le garde, soit on le bloque. Ouais, il a assez intéressant ce spot. Hein. Ok, donc on le garde. Très bien. Donc à gauche, on a gagné. Il y avait même pas besoin de Mojo. Franchement. Parce que Polaris, non Peut-être c'est juste Spider à droite. De toute façon, ouais. Ouais, juste Spider à droite. Juste pour les points. Je... Spider, c'est bien après lui, mais bon, là, de toute façon, euh... à gauche, dans tous les cas, c'est bon pour nous. Hood. Ouais, bon, le mid, on s'en moque un peu. L'idée, c'est de gagner à droite et à gauche. Viper. Oh, waouh. C'est intéressant. Bah on a pas trop de place. On a Azmat pour finir. Après on est quand même bien, hein, franchement. Juste Azmat. On va tenter le juste Azmat. Allez, let's go. Dommage, on peut pas tout jouer. Mais après ça booste un peu nos unspots aussi. Si jamais il essaye quand même de... Ouais, si jamais il garde du mana flottant pour pouvoir gagner sur sunspot. On va voir. pas évident. Ça va être à l'écart. Et à l'écart, il gagne. Ah, on n'est pas très loin à droite. Hein. On n'est vraiment pas très loin à droite. Euh... Réfléchis. Ouais, ouais, c'est... Malheureusement, c'est le fait de pas pouvoir jouer un gobelin de plus ou une connerie. Genre là, typiquement, à droite, on aurait, on aurait aimé un, un Green ou un Polaris. Ouais, Ça se joue pas à grand-chose. Franchement, ça se joue vraiment... Elle est intéressante, cette partie. Hein. Il, il nous a bloqué aussi. On fait une petite dernière. Et vous voyez, ça marche bien. Franchement, on a pris des cubes. On a un winrate qui est, qui est très haut. On a un winrate top 5, top 10, top 5, top 10 méta. Mais voilà, parce que... Bon, c'est peut-être plus facile pour moi parce que j'ai créé le paquet. Mais en vrai... Si vous vous concentrez bien, bah vous pouvez aussi gagner avec. quoi. Vous voyez, c'est pas. Mais voilà, ça va prendre du temps parce que l'idée, c'est que quand vous créez un deck, il est toujours meilleur qu'un deck que vous ne créez pas qui est censé être meilleur. Dans le sens où... Euh, le. Bon, c'est vraiment pas bon pour nous, Elysium, hein, vu qu'on a un deck qui est déjà très bas en, en courbe de mana. C'est vraiment pas un bon lieu. Et euh, parce qu'en fait vous savez pourquoi cette carte elle rentre et vous savez que quand l'adversaire fait ça vu que le but c'est quand même de savoir snapper Avant tout c'est la chose primordiale dans le jeu 2 c'est savoir quand snapper ne pas savoir quand snapper euh, Bah en fait si vous, savez, si vous savez pourquoi cette carte elle est là et tout Bah en fait ça va être beaucoup plus facile pour vous de snapper vous dites ça cette combinaison je sais que contre ça c'est fort Parce que j'ai créé le deck pour ça vous voyez donc si vous créez votre deck j'ai presque envie de vous dire que vous aurez un meilleur winrate et surtout cube rate, enfin average cube pardon, que si vous prenez un shuri ou un Thanos. Votre winrate sera moins bon normalement parce que Thanos souris c'est au-dessus, mais en fait vous allez gagner quand même plus de cubes. Donc c'est ça, la, la finalité c'est quand même de gagner des cubes. Même si avoir moins de 50% de rate c'est chiant, parce que ça veut dire qu'on perd une game sur deux, et bah, extrêmement agréable de perdre une game sur deux. On est quand même pas mal avec ce sunspot, hein. il monte quand même des tonnes. Hein. Ouais, sur Red Skull, on peut le battre. Débris. Débris maintenant. Non, euh, ouais. On a vraiment envie de lui donner des débris. Bah, on a Azmat en vrai. Hein. On a Azmat en vrai. Hein. Je pense qu'on est bien. J'ai presque envie de snap. C'est le dernier tour. C'est ça. J'ai pas trop envie de Viper, ou alors je fais Viper au mid. Azmat Titania. Je pense à, à, au mid je gagne, hein non Le Lucage il va se révéler, je vais pas prendre le Necrochat. Là je pense qu'il te... est plutôt confiant, j'imagine. Je pense qu'il est plutôt confiant. Il y a moyen que je prenne 4 points. Il pourrait même se chauffer à, à resnapper. Alors, il peut quand même gagner. hein Mais je pense pas. Ça, master. Ça, c'est standard. Ouais. On gagne au mid, je crois. Ah non. Il fallait la Titania, alors. Vous hein. voyez, il fallait. Ah, c'est intéressant. Il fallait la Titania. Il fallait la Titania au mid. Si je faisais Titania, je faisais 9-9. À droite, il y avait 26, donc 14 d'écart. Et à gauche, je prenais 22 d'écart. Donc là, c'est ouais, vraiment une, histoire... une erreur de calcul. Mais en fait, je n'ai pas trop fait attention au Red Skull. J'en fais une dernière parce que je suis gourmand avec ce deck, il est exceptionnel. Mais vous voyez, là, c'est ça aussi. C'est pas se dire j'ai perdu, c'est se dire c'est moi qui ai perdu, c'est pas le deck là. J'avais juste... Voilà, mise calcul, bon ça arrive, hein. c'est pas très grave, mais l'important, c'est de se concentrer sur ce miscalcul. calcul. Euh, dangereux parce qu'on n'a pas Viper, on va juste faire ça. Pour... Wasp. On va snap contre Wasp. Carte qui sert à rien T1, on va snap. On a déjà un avantage je pense. Euh, et donc voilà, si vous vous concentrez là-dessus, bah en fait vous en générez un automatisme, en fait, entre guillemets. Un espèce de v votre cerveau, il va comprendre le calcul de points et la prochaine fois ce sera même naturel de le faire. Bon, c'est des petites choses comme ça. Hein. ça peut être un peu chiant. J'avoue que ça peut être un peu chiant de faire tout le temps ça. Mais euh, vous allez voir que vous allez quand même. Oh, bon, on va quand même à gauche. Mais voilà, force à force à force, essayez de. Et c'est bien sur ce jeu parce qu'on a le tableau final à chaque fois. On a le tableau final et on voit et on, on voit sur le dernier tour ce qu'on a fait de mal. Si on a l'impression d'avoir rien d'avoir euh, pas mal fait le dernier tour, bah on remonte un tour avant. Bon ça par contre il faut se souvenir un peu mais globalement il n'y a pas un million de cartes qui se sont jouées. Et si on ne sait pas, on revient un tour avant. Bon, ça sert à rien de revenir au, au tour 1, au tour 2. Mais euh, si on peut revenir jusqu'au T4, bah, en fait vous allez être un des meilleurs joueurs du monde. Quoi. Parce que même le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, il ne fait pas encore ça, je pense. Hein. Euh, moi je le dis, mais je ne le fais pas dans toutes les games. J'essaye de juste prendre un. générer de, de la mémoire, enfin de la donnée juste sur le dernier tour, mais pas sur les deux tours précédents. Pour le moment. Et ça, à un moment, quand il commencera à avoir des, des tournois encore plus gros. Mais... Euh, bref, bref, bref. J'ai ramené la Windows Byte au mid, comme ça on gagne le mid. Et Titania derrière. Ah, c'est à zéro, ça ramène pas à zéro. Ça revient même, je fais ça et ça. Hein. Là, je le ramène la titania aussi hein, si je veux. Ok. On gagne à gauche, on a gagné en gros. Donc euh, à gauche il va pas ramener tant de choses que ça. Ouais. Donc on va mojo ça. Et ça, ça ira à gauche. Il va peut-être se blinder lui à gauche. Donc on aura mojo sunspot, a priori ça fait, ça fait quand même gagner. Et dans ah non, parce que ça peut aller au mid. Ah non, au mid, si je fais ça, je récupère la Titania et je suis bloqué. Oula, par contre, le. Par contre, il faut que le placement soit de meilleure qualité. Euh, je fais le Cage, je récupère la Titania. Et ensuite, je ramène ça à la gauche. C'est cela, hein. Après, je peux mojo au mid, mais ça sert à rien. Ah, il en met qu'une. Ah non, c'est bon. Alors, j'ai pas gagné au mid, hein. Et j'y crois. Ah. Euh... Un peu chiant ça. Ça casse totalement les plans en vrai. Ça, ça, ça casse royalement les plans. Bon, en vrai, le mojo peut aller au mid maintenant. Ouais, c'est un peu chiant là. J'avais pas prévu. Euh... Rah, en plus, ça... bon, à gauche, j'ai quand même. Non, à gauche, je perds. Hein. Bon, je gagne sur un top deck. Azmat. Put. Euh... Azmat faisait la win. Ah, c'est frustrant. Pourquoi il a pas un truc de plus à gauche Vous voyez, on bloquait deux lignes. Ah, c'est trop dommage. Hein ah là, j'avoue que c'est pas, pas de pot. Hein Parce que notre plan, il était hyper intéressant. Euh, Est-ce qu'on fait la spider à droite Ouais. On peut pas snap, sinon j'aurais bien bluff snap. Après, Speeder, c'est 8 points. Est-ce que lui, il a plus que 8 points Bah, en fait, il peut faire le marteau de tort, quoi. Non, je pense qu'il faut passer, hein. Je pense qu'il faut passer. Malheureusement. Dommage, dommage. C'était gagné s'il y avait euh, une carte de plus à gauche. c'était Parce que ça changeait rien au mid. Hein. On avait la titania chez nous. Donc, dans tous les cas, il pouvait pas la récupérer. Donc, euh, ouais, ça, ça pourrait être un petit peu compliqué. Enfin, voilà. J'ai pas assez pour acheter des cartes. Euh, merci à tous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà Que ça vous a montré qu'on peut gagner en, euh, bah, en se concentrant, en essayant de créer des choses voilà, autour des cartes que vous aimez, même autour des variants que vous aimez. À la base, le deck Ronan, c'était parce que j'avais le variant euh, Dan Hip de Ronan et que je trouvais ça super sympa. Et, euh, et puis voilà, là, j'avais envie de jouer leader. Et finalement, ça, ça a dérivé vers une version euh, bah, qui vraiment emmerde totalement euh, l'adversaire. Et, euh, et puis voilà il y a encore, euh, et c'est ça, c'est des decks qui sont très compliqués. Donc moi, je peux encore m'améliorer avec. Vous, vous pouvez évidemment vous améliorer avec le deck. Et je pense que même, euh, il y a évidemment des cartes qui peuvent peut-être se rajouter au deck. On peut aussi peut-être changer, il y a peut-être des changements à faire. Euh, bon, j'ai pas mal de games avec le deck, mais j'ai pas non plus 1000 games. Vous voyez, donc euh, je sais pas, je dois avoir une centaine de games avec le deck. Si vous faites 200, 300, 400, 500 games avec le deck, vous adorez le deck, vous jouez que ça pendant un mois. bah Peut-être que vraiment, je, je serais... Euh, euh, bon, pas si vous faites 5 games, mais si vous faites vraiment un bon volume, même allez, même 50 games avec le deck, si jamais euh, je, voilà, je, je prends les, vos propositions, voilà. Et si vous faites quand même assez de games pour avoir une vraie analyse sur le deck, hein, euh, l'idée, c'est pas juste d'avoir une analyse théorique, de ne pas, pas dire, ah, ça, ça pourrait rentrer à la place de ça, typiquement Bast, enfin Beast, euh, mais vraiment avoir une analyse aussi en termes d'expérience de, de, de jeu. Euh, merci à tous, voilà. Euh, je m'arrête là, je vous embrasse fort, et je vous dis euh, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde Thank you.